Bonjour c'est Nahid Rached et bienvenue à la saison 2 de ce concept. D'abord je tiens à vous remercier pour tous vos messages, vos encouragements et surtout de savoir que ces capsules vous ont beaucoup aidé. Dans cette édition, beaucoup de nouvelles choses. On va aborder le business, on va aborder les relations de couple, l'éducation des enfants et surtout les finances personnelles aussi. Trois minutes, c'est tout ce que je vous demande. Donnez-moi trois minutes de votre temps et je vous assure que sur la durée, vous allez changer parce que le changement peut être rapide, imminent et facile. Vous savez ce qui vous reste à faire Suivez-nous tous les mardis sur notre page Facebook et sur notre page YouTube pour ne rater aucun épisode et en plus, si vous savez qu'il y a autour de vous un ami qui a besoin de ce contenu, taguez le Restez connectés avec nous. C'était Nahid Rashid. huwa, Et l'aïhfouz